Kevin! Kevin! Garde-moi une place! Là, c'est des allers-retours quotidiens. Quotidien, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Une heure et demie, tout le temps. Depuis euh, combien de temps? Comment, euh, depuis, euh, ça va faire deux ans. Deux ans. Mais après, après les bus scolaires le matin il n'y a rien à dire hein. les bus scolaires ils y sont ils sont à l'heure et tout mais après quand je dois aller à Montpellier par exemple là c'est jamais ça se passe jamais normalement jamais il y a à fond de problème des fois ils passent pas ou soit ils passent pas ou ils, ils ont des travaux et ils nous le disent pas euh, donc nous on rate notre bus alors qu'on a des trucs à faire ça peut être le code ça peut être des rendez-vous docteur, n'importe quoi hein. on a des trucs à faire et jamais ils passent et en plus ils s'excusent même pas ils ont des, des heures et des heures de retard ils s'excusent pas ça craint hein. moi aussi, ça craint mais bon de toute façon on va faire quoi c est, c est... Non mais attends, mais il n'y a, a plus de place Ouais, mais il n'y a plus de place S'il ne pas monter, c'est Il n'y a plus de place Il n'y a plus de place Mais il n'est pas doublé le bus Fais-moi de la place je pète un plan À 100% même, mon bus à 4h30 à Érépillant, il est en retard de 10 minutes. Quand, quand le bus ne passe pas une fois, deux fois, et qu'en plus c'est dans la même heure, on l'attend, on attend 4h le bus et qu'il passe pas, c'est chiant c'est vraiment chiant. Il n'y a pas d'affiche, il n'y a rien, et souvent les chauffeurs de bus ils se défendent en disant oui, mais nous on n'a pas l'habitude de passer par là, ou quand ma mère a appelé au transport ils ont dit oui mais c'est des nouveaux chauffeurs, ils savent pas. Et au niveau des… donc là on a parlé de la régularité, au niveau de la fréquence euh, Par exemple, genre, comment c'est desservi oui. ben, Pour Bédarieux, pour répian je trouve ça bien desservi quand même. Il y a au moins 3-4 bus par jour, c'est déjà ça, hein. après on s'organise. Hein. Mais c'est bien, c'est vrai que pour un coin perdu comme c'est, c'est bien desservi. Et ça veut dire quoi on s'organise ben on s'organise, c'est-à-dire avec les parents, s'ils peuvent nous emmener ou... Enfin euh, on s'organise, on fait, on fait ce qu'on peut, de toute façon on dépend d'eux, donc euh, au final on ne peut pas faire autrement, on n'a pas de voiture, on n'a pas de moyen de promotion, euh, on dépend que des retransports, hein, donc euh, voilà. Et ça te donne envie plus tard d'avoir une voiture Oui, ben oui mais là je suis motivée, hein, le code et tout, euh, <rire> motivée comme jamais quoi <rire> C'est pas long C'est pas long, on a des trucs à faire C'est pas, pas, pas long, c'est pas long Service-nous ou quoi oh. Mène moi énorme. clairement alors hein, c'est marrant